Alors nous sommes sur un gros stand de, du salon de la rénovation de la construction à, à Bruxelles-Bâtibou. Nous sommes sur un gros stand trois marques, représentées ici par Joël. Merci Joël de nous avoir accueillis. Et bienvenue. Nous sommes chez Atag, première grande marque, hein, d'accord Bien sûr. Pellegrim. Oui. Et la nouvelle venue, enfin la nouvelle, dans le giron, Etna. Oui. oui. Donc on va expliquer un peu cela. Tout d'abord Atag, on est devant l'affiche la qui présente le stand. Explique-toi un peu le concept rapidement et puis on va aller voir. Les trois grosses nouveautés de ta marque. Alors Attaque, euh, c'est une marque qui existe, hein, et Dieu sait si euh, nous, nous célébrons ceci qui existe depuis maintenant euh, 70 ans. Hollandaise, hein comme Hollandaise, hein. donc, euh, hein, de racines, et nous sommes situés à Deuven. Hein, donc, je le répète encore une fois, depuis 70 ans. Et nous travaillons uniquement, et c'est notre politique de distribution, de, Dieu sait, on ne peut plus sain qu'avec des indépendants mm -hmm. spécialisés, des architectes et des menuisiers. Donc, des gens qui peuvent vraiment... Euh, expliquer le concept en fait à TAG. Hein. Entre autres, on est ici devant ce, cet affichage où en effet, on va essayer au mieux, suivant nos différents concepts, de déterminer hein, par rapport à notre interlocuteur, leur ADN et d'essayer de mieux en répondre à ça. leurs besoins, à leurs critères et finalement ben, à Mais, se rendre euh, plaisir. C'est vrai que quand on voit, on voit quand même que vous avez mis quand même l'accent sur le sous-vide, oui. la cuisine silencieuse avec des lave-vaisselle et des hôtes silencieuses fait, et ensuite la cuisine parce qu'on sait faire plus ou moins ce qu'on veut, donc on va aller voir. Les fours graphite, parce que c'est une belle nouveauté, c'est vrai que c'est une tendance, mais c'est beau. Donc on va aller voir ça tout de suite. Tout à fait, en avant. Explique-moi un peu, donc la gamme euh, Matrix, si je ne me trompe pas. Donc c'est une collection chez Atag, tout en noir. C'est un produit euh, vraiment exclusif, un produit Très unique, beau, hein. euh, seulement distribué donc euh, par euh, Atag. Hein, j'oserais dire dans notre groupe hein, vous avez une noir finition mat. noir mat qui se marie avec tout coloris différent, qui se marie certainement avec une grosse tendance retour au bois aussi avec des volumes hein, euh, intérieurs, des plus grands sur le marché un format oui, extérieur, on donc... voit même que la profondeur est grande ici. Bien sûr, bien sûr. on est, est sur une grande platine. Hein, Tout à fait. Hein platine en, en, en largeur, c'est le, le, le format le, le plus important en volume. On a 46 cm pour un 51 litres intérieur à 4 niveaux de cuisse, cuisson. C'est vraiment le seul et unique produit sur le marché à avoir de telle hein, disponibilité. Tout à fait. Donc ça c'est la nouvelle gamme noire, graphite, on a toujours les gammes inox qu'on avait vu dans oui. la vidéo précédente Donc, On peut quand oui. même refaire un petit, un petit focus rapide Merci. en Sur inox anti-tache, hein c'est clair Avec des portes soft close, avec des écrans TFT couleur 6.0 tantôt, hein, 2.9 euh, également La possibilité d'avoir des alignements qu'il en soit en 45 ou mixé avec du 45 et du 60 On, on peut quand même remettre que la machine à café est alignée ça n'a pas été le cas dans toutes les marques hein, quand même hein. donc euh, tout le monde n'alignait pas ses machines à café donc il faut quand même remettre un point important pour attaque sur ce, sur ce point là hein. Attaque, attache une énorme importance hein, j'oserais dire au look et au design apporté ce n'est pas pour rien que nous avons reçu plusieurs prix Red Dot, Red Dot Design à Wart, hein, ceci en est très important et on en est euh, très très fier j'explique aussi. aussi un petit point, pourquoi est-ce que je, je parle de la machine à café, en fait il y a très peu de fabricants de machines à café, il faut dire les choses vous êtes fabricant de ce que vous faites en, au niveau cuisson mais les machines à café c'est un, un autre fabricant comme beaucoup d'autres marques, hein, euh, on peut le dire ouvertement, et c'est vrai qu'on avait toujours du mal à aligner les fameux bandeaux de commande dans une cuisine, on avait cette petite différence qui n'était pas grave, mais donc maintenant c'est terminé, on a vraiment ce parfait alignement. Voilà. Tout à fait. On va montrer un ben, lave-vaisselle, parce que vous savez que la vaisselle c'est oui. toujours un peu le parent pauvre, or il est, il est, il est particulier. Tout à euh, fait, c'est vraiment un produit également unique. Voilà. Alors on peut expliquer que vous avez le lave-vaisselle où On sait mettre le plus. 18 couverts, c'est le seul lave-vaisselle unique qui puisse contenir jusqu'à... 18 couverts, hein, à savoir qu'est-ce que constitue un couvert. Vous avez euh, l'assiette d'entrée, vous avez euh, l'assiette du plat consistant, les couverts accompagnés, le nombre de verres accompagnés. Voilà, donc 18 couvertes, 18, 18 couteaux, 18 fait, cuillères. Voilà. Euh, particularité, on est sur un XXL. On est sur voilà. un, un XXL. Donc, ça parfait. ne rentre pas dans toutes les cuisines qui ont, non. Bah, non. Qui ont un 81 sous le plan de travail. Voilà. Exact. Donc c'est aussi le seul et unique lave-vaisselle qui est... Full, full inox. Ça veut dire que aussi bien la circulation d'eau, hein, euh, pour dire d'avoir hein, une qualité de lavage, se fait dans des tubes full inox. Les cerceaux d'aspersion se font également en full inox. Vous avez deux jets, type comme un, deux karchers, pour dire de nettoyer convenablement les casseroles. Vous avez un panier Voilà, ça, ça fait partie du découvert... Alors, si, imaginons, je veux mettre des grandes casseroles. Si je veux mettre euh, donc des grandes casseroles, ceci ne pose aucun problème parce que je pourrais retirer hein, confortablement hein, mon plateau intermédiaire supplémentaire. Donc on sait en fait le faire sortir On totalement. sait le faire sortir sans contrainte. Ce plateau vous apporte évidemment trois couverts supplémentaires. Oui. Mais si on, on modu... si on doit changer la, la façon dont on met la vaisselle, donc tac, tac, on l'enlève ici, on le sort et on met sa casserole. Sans contrainte. Et on peut même encore imaginer aller beaucoup plus loin. On va fermer pour éviter... Voilà. On peut encore l'imaginer aller beaucoup plus loin. C'est en retirant ce panier ici Et pourquoi pas, après utilisation donc de notre four unique en noir graphite au niveau des plateaux après cuisson, de pouvoir intercaler mes plateaux à une hauteur de 39 cm sans contrainte dans le lave-vaisselle. Donc, ici, 1, 2, 3. Et oui, Thomas, n'oublie pas non plus voilà, encore je, le petit hein, porte-couverts <rire> supplémentaire qui me permet de prétendre d'avoir 18 couverts. Au niveau donc de cela vaisselle. Vous avez éclairage LED pour dire d'avoir hein, une visibilité bien claire. Hein. Vous pouvez également monter et descendre parce que chez moi aussi à la maison, je bois mais du vin blanc et du vin rouge et de temps en temps un petit peu de champagne aussi. Les guidages télescopiques sont full inox. Hein, coulissant sur roulement à billes et non sur des roulettes en PVC mais comme la plupart. On, la on le sent. Hein. On sent qu'il y a quand même une coulisse assez Aisé, okay, assez aisé, fait. aisé hein. tout à fait. Okay. le seul lave-vaisselle qui contient également un turbo séchage qui me permet eh ben, d'éviter d'avoir tantôt encore des traces dans mon verre je ne fais pas un lavage pour après avoir mon essuie sur le côté pour réessuyer toute cette lave-vaisselle à installer donc dans les armoires ce sont vraiment des produits uniques alors passons maintenant à la, la nouveauté mais celle qui est présente un peu chez tout le monde hein, on, va pas, on va pas se le cacher mais qui est également présente chez toi là la... Intégré dans la TAC Tout à fait Allons-y, c'est parti Voilà Thomas encore une fois, euh, un produit unique chez Attac. nous sommes les seuls, et pour commencer, avec cette fameuse TAC à induction avec la haute intégrée. Nous avons une TAC finition noir Mat. Oui. Encore une fois, chez Attac, nous sommes les seuls à distribuer avec un support noir Mat. Ça permet à très long terme, par confort d'utilisation, en faisant glisser les casseroles sur la TAC d'induction, de voir moins les griffes. Devoir beaucoup moins les griffes donc à long terme par rapport à une finition traditionnelle. Ce n'est pas anti-griffes. Ce n'est pas anti-griffes. Voilà, donc il faut à très long terme, nous verrons beaucoup moins les griffes hein, à son utilisation. Ce sera beaucoup plus confortable également au niveau donc de l'entretien. Oui. Oui, hein pas, on va pas, avoir pas, pas, de beaucoup, en fait. pas de brillance on va avoir beaucoup plus facile au niveau donc, de l'entretien en ayant ceci en noir mat on n'a pas euh, de réverbération non la, plus la haute euh, rentre totalement à l'intérieur ou reste comme ceci la haute rentre totalement et elle vient à fleurs oui. okay et elle ne monte que de 5 cm avec toute son efficacité même si nous avons des casseroles oh. plus hautes tantôt à faire bouillir de l'eau sans aucune contrainte c'est très propre, c'est quand c'est fini c'est très discret et on a sa petite soeur ou grande soeur on oh. a en finition noir mat ou des gens qui préfèrent encore avoir une finition donc euh, traditionnelle. On est sur hein? une voilà 20 cm de, euh, de, de, comment, de, de profondeur ici pour l'attaque. Euh, elle fonctionne en recyclage, elle fonctionne en recyclage, évacuation extérieure. Et ça c'est vraiment un modèle, j'oserais dire également unique, c'est que le raccord, j'oserais dire donc de ma hotte jusqu'au moteur me permet Dans aisément d'avoir de des tiroirs jusqu'à une profondeur Thomas de 50. Ok. Pas le premier. Le premier si. également. Moins utilisé. Moins utilisé, mais, mais on je n'ai pas de quelque chose. Tout à fait. Ça quelque tout chose à tout à fait. Alors, j'ai un montage aussi bien en mural, ça veut dire m'attaque contre un mur, ou aussi bien en montage îlot, oui. n'ayant aucune contrainte d'avoir une profondeur aisée pour dire de pouvoir mettre tantôt encore des tiroirs couverts sous l'attaque ou des... Des tiroirs pour les casseroles. On est sur un filtre ici, 10 cm hauteur de le moteur ou 15 cm On est à peu près à 11,2. 11, 11, 11. Donc on conseille des socles de 15 à ce moment-là. On conseille, oui, des socles jusqu'à 15 sans jusqu souci. Ouais, tout à fait. Eh bien, on continue le tour en allant chez Pelgrim. Allons-y. On passe par. Tu connais mieux. Hein ouais. Alors, alors, alors. Pelgrim. Alors un modèle que nous appelons chez nous dans notre gamme, le modèle Hood in Hop, c'est un modèle qui a une finition différente par rapport au produit Attack, où on vient avec un système d'aspiration de manière verticale, qui a son exclusivité et de pouvoir, quand nous cuisinons seulement sur l'un des côtés, à utiliser qu'un côté au niveau donc de l'aspiration. D'accord, ok, ok. Alors, euh, on... C'est peut-être la troisième fois qu'on va parler de prix aujourd'hui, surtout l'après-midi, mais j'aimerais quand même faire un petit focus au niveau prix parce qu'on n'est pas très cher. Non, pas du tout. Voilà, hein. parce qu'on n'en parle pas souvent. D'accord. Ce n'est pas le but quand même de faire ça, mais il faut quand même des fois donner un exemple. Là, on a parlé d'Atta, qui est un, une marque premium. Mm -hmm. hein. euh, et ici, on est, on est sur, Pel sur Pelgrim qui est également une marque A, mais on est sur un produit à 2399 prix de vente public indicatif. Voilà, mais pour, pour un produit... Oh, t t intégré. Pour un produit unique, en effet, hein, c'est un, un, un très bon positionnement, hein, tout en sachant que hein, on a une zone bridge, hein, donc d'un côté me permettant de travailler sur 22, induction, sur 40, hein. induction. induction, avec une qualité derrière au niveau du générateur qui me permet d'éviter d'avoir des chocs thermiques, qui va travailler de manière linéaire, mais qui va travailler vraiment pour des gens qui sont passionnés de la cuisine. Et petit détail que j'observe, excuse moi Joël, je vois qu'elle est également affleurante, affleur ou apposé en fait, euh, hein, le fait elle, elle permet deux. de pouvoir être positionnée en effet comme tu le précises très bien Thomas, euh, pas Thomas pardon, hein, dans le, le plan de travail comme ceci Les en deux. est présenté euh, petite, pré petite précision quand vous le faites chez vous la Florence se fait principalement dans de la pierre hein, pour éviter tout souci là on est dans un showroom c'est tout à fait normal qu'on ait mis ceci normalement chez, chez vous vous le faites dans la pierre Eh bien on va parler d'une vieille marque Bien sûr. Etna Bien sûr. Allons-y, oui. parce que vous allez reconnaître des frigos qui sont, qu'on qu a déjà vu quelque part. Oui. Mais c'est une vieille marque, en fait, oui. Oui. qui n'a jamais disparu, qui était juste, on va dire, sorti juste de Belgique. Voilà, mais qui a toujours existé. Donc nous, un peu, un peu d'histoire, oncle Joël. Etna existe depuis 1856, c'est peut dire depuis 160 ans. Etna a donné naissance à notre marque Pellegrim Pell dont nous avons fêté d'ailleurs l'année passée hein, euh, le centenaire. Et dont hein, cette année, et je reprécise, nous fêtons les 70 ans d'existence, donc de Attaque. Et donc Etna est vraiment la plus ancienne marque en Hollande, toutes marques confondues en électroménager, encastrable et, et pose libre. Et si ces frigos sont familiers, parce que d'abord l'année dernière on avait tourné donc une, une séquence consacrée à ces frigos, ces frigos pardon, qui étaient sous la marque, Gorange oui. ou Goranger bon, ça c'est la même chose maintenant ils sont passés sous Giron Attack mais c'est le même groupe c'est juste le exactement, le, exactement qui le même groupe euh, Thomas il faut savoir que nous sommes propres fabricants avec deux voilà. usines installées donc euh, en Slovénie, Slovénie tout à voilà. fait on est encore fier de le dire de ne pas fabriquer évidemment outre mer et de réimporter non on a encore hein, ce, un fabrication chez nous chez donc, nous si, si vous souhaitez redécouvrir des frigos de couleur bah, vous pouvez les redemander en Etna Gorange Juste le nom n'est plus présent, mais c'est Etna qui reprend ça et c'est le, le même représentant pour moi, c'est la même chose, donc voilà, il n'y a, a pas de différence. Euh, et Etna est une marque qui se situe comment au niveau du marché, au niveau des prix alors, notre positionnement, hein, soyons réalistes, c'est hein, un prix euh, que j'oserais dire pour des gens qui ont un plus faible budget, mais euh, qui peuvent apporter aussi hein, euh, ou, dans la cour des promoteurs, ou hein, des propriétaires cour... qui souhaitent aménager des appartements. Bien alors. sûr, locatifs euh, ou dans cette direction, en sachant, en encastrable, déjà avec Etna, avec des prix plus qu'abordables et la qualité donc apportée, nous remettons 50 garanties pièces main-d'oeuvre. Ok. Okay. C'est bien de terminer là-dessus, parce qu'au moins c'est clair au niveau du positionnement et de ce qu'on peut faire avec cette marque. Merci beaucoup Joël, merci à toi, on continue le live et à très vite.